Le projet de, de, de la sécurité sociale du 21e siècle de la CGT, nous l'appelons sécurité sociale intégrale. Donc ça consiste à, à dire que la sécurité sociale devrait être euh, interlocuteur unique, euh, collecteur et, euh, et, et financeur de la, de la sécurité sociale. Alors évidemment, ça pose la question du, du financement. Et euh, bon, d'abord, notre proposition elle, consiste à euh, ce qu'il euh, n'y ait plus qu'un interlocuteur unique, donc euh, que le financement soit plus opéré avec la sécurité sociale et plus les euh, mutuelles. Et par conséquent, ça veut dire que les cotisations des mutuelles euh, euh, peuvent être prises en charge par la sécurité sociale. Alors on estime que ça ne représente en fait pas, euh, et pas tant d'argent que ça, mais donc il faut augmenter les euh, cotisations. En même temps, même si on est dans une situation particulière mais de manière conjoncturelle, nous pensons qu'il faut relativiser ce problème et on a un paquet de propositions pour régler ce problème de financement. En particulier, ce qu'il faut dire, c'est que euh, le fait de créer des emplois, parce qu'évidemment, euh, nous n'avons jamais renoncé à l'objectif de plein emploi et d'augmenter les salaires, est une première source de financement. Et puis, il y a une source de financement qui est considérable, qui consiste à supprimer les gigantesques exonérations de cotisations euh, patronales euh, qui existent aujourd'hui et qui, euh, quand on prend en compte tout, comme par exemple euh, crédit d'impôt, compétitivité, emploi, le le CICE représente au bas mot 90 milliards et ça, c'est pas un chiffre de la CGT, c'est un chiffre de la Cour des comptes. Le, euh, et puis la troisième chose, c'est qu'il faut mettre à contribution les revenus du capital et donc on propose une contribution sur les intérêts et dividendes euh, versés par les entreprises. Quand on met tout ça bout à bout, plus un certain nombre d'autres mesures qui ont pu être évoquées comme celle concernant la, la taxe sur les salaires. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de problème, mais en tout cas il est parfaitement possible de financer une sécurité sociale solidaire de haut niveau.